Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope de la semaine qui démarre ce lundi 17 octobre 2022. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel Il y a... il y a plein de choses, il y a plein de choses, comme d'hab. A commencer par la condition solaire, l'astre de lumière qui nous éclaire de ses chaleureux, le, chaleureux rayons, du moins on l'espère, même si c'est un peu réduit en ce moment. On met des petites laines, hein, on met des petits trucs pour avoir un peu plus chaud, moi je suis pas un fan des cols roulés, donc on, on essaye de trouver des solutions. Qu'est-ce qui nous veut ce soleil en balance Il démarre la semaine à 24 degrés et il va y rester jusqu'à dimanche 23 et il passera en scorpion à 10h37 en temps sidéral, en gros à midi et demi, hein, pour le déjeuner du dimanche vers 12h30, le soleil, tac, quitte la balance et passe en scorpion, et on entre dans une nouvelle ère. Je vais y venir. Bref, toute la semaine jusqu'à dimanche, il y a les privilégiés de cette influence solaire incarnant la conscience, les énergies positives, la vision d'ensemble, ce qui nous éclaire, encore une fois, qui nous permet de voir j'aurais tendance à dire le côté positif constructif, lucide des situations, du moins espérons-le. Bref, il est extrêmement harmonieux pour mes balances troisième décan, bien sûr c'est chez vous que ça se passe, mais également pour mes versos, également pour mes gémeaux, toujours le principe d'une planète lorsqu'elle est dans un secteur, elle veut du bien à euh, d'autres secteurs, hein, en fonction des angles formés, on le sait, hein, dès que c'est 60 degrés c'est bon, 120 aussi, conjonction ça dépend de la planète, mais globalement c'est plutôt favorable, sauf Saturne-Pluton faut se méfier, euh, et puis, puis après, il y a ceux qui sont opposés, donc c'est toujours un peu difficile, et ceux qui sont à 80 degrés, c'est toujours un peu compliqué aussi. Voilà Bref, l'astre solaire, qui n'est pas seul en balance, il est accompagné de Mercure, qui est dans le même secteur, à hein, 9 degrés de la balance, et de Vénus, le charme et l'amour, hein, qui est aussi dans la balance, encore, profitons-en, croisons les doigts, elle est si belle à cet endroit-là, ça rime. Très beau, bref, pour qui Cinq, encore une fois, qui sont privilégiés. Je, je, sais, je commence à avoir des commentaires qui me disent « mais c'est toujours les mêmes, moi je ne suis pas dans les petits papiers des planètes », mais ça tourne, ça bouge en permanence. Qu'est-ce qui euh, favorise le ciel en ce moment Pour qui est-ce que c'est favorable Donc on le revoit, hein, que ce soit pour la condition solaire, l'assurance, la confiance en soi, l'aptitude à, à être à l'aise tout simplement et à voir devant ce qui se passe avec lumière et lucidité pour je le refais bien dans l'ordre, hein, pour mes balances, mes gémeaux, mes versos, mes signes d'air, mais également pour mes lions et mes sagittaires. Ah ah, vous cinq êtes encore dans les petits papiers des planètes de la mise en conscience, des planètes de la communication et des planètes, la planète de la vie amoureuse, de la fluidité relationnelle. Et quand j'ai Mercure et Vénus en balance comme c'est le cas en ce moment, c'est un très beau duo. Pourquoi Parce que Vénus est très favorisée dans ce signe, elle est en maîtrise, dit-on, ça veut dire qu'elle est au maximum de sa densité, comme elle peut l'être également naturellement en taureau, exaltée en poisson, puis il y a d'autres endroits où elle n'est pas si mal. Et Mercure, le fluidifiant, il a fait des jeux de marche directe rétrograde depuis deux mois, il, est encore, il retourne en balance cette fois-ci, il est reparti en marche directe, et il veut du bien, bien exactement au même, en trouvant la formule heureuse, avec élégance, c'est ça que j'aime, avec le Mercure en balance, l'élégance du verbe. C'est à fait délicieux. Le message passe mieux dès qu'on prend le temps, la peine hein, et de trouver le bon angle pour fluidifier l'information de manière à ce qu'elle rentre dans l'oreille des interlocuteurs avec le minimum d'aspérité. Plus on choisit des mots qui sont doux, hein, qui cherchent le contact et le rapprochement, plus Mercure a une portée et rentre dans l'esprit l'interlocuteur sans qu'il comment dire, réactive des mécanismes de défense. Le choix des mots, c'est toujours essentiel, essentiel pour fluidifier l'échange. C'est dit, il y a mes gâtés. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre Il y a toujours Mars, la bonne blague, Mars, le fameux, on retrousse les manches, je ne me lasse pas de cette expression. Mars, est en gémeaux, à 24 degrés du signe. Donc Mars apporte aussi de l'énergie, hein, la pêche, comme on dit, hein, une sorte de tonicité, bah, toujours les mêmes, à mes gémeaux mais également à mes béliers, hein, dont je n'ai pas parlé, parce que tout le planète en, en balance, ben, il est en tension, il est en excès avec vous, donc il y a une tendance à l'impatience peut-être chez vous. Attention mes béliers au verbe, qui part trop vite. Hein, L'opposition de Mercure, on peut réduire le temps nécessaire entre la prise de conscience et l'assimilation de toutes les données d'une situation, d'un contexte quel qu'il soit, et le fait qu'on a déjà dit ce qu'on pensait, et parfois ça sort plus vite que la, que la lumière, hein, voilà, ça sort d'un coup, et ça peut être un peu un aspérité, faire gaffe. Bref, Mars, l'action, veut du bien, aussi à mes signes d'air. encore excellent pour mes gémeaux avec... Ténus parfois un peu excessif, mais dans tous les cas une très belle énergie. Excellent aussi pour mes balances, excellent pour mes versos, excellent pour mes béliers. Hein. Vous avez Mars le soutien de votre côté, excellent pour mes lions. Mais lions, vous êtes gâtés. Hein. Toutes les planètes en air des deux côtés elles convergent et vous veulent du bien. Ça compense en partie l'opposition de Saturne qui lui aussi est dans un signe d'air, toujours jusqu'en mars 2023. Comme, comme, comme euh, Pluton va rentrer en verso, Saturne va quitter le verso, il y en a un qui s'en va, un qui revient. On aura plein de choses à se raconter d'ici là. Bref, mes c'est pas si mal, les planètes rapides ou veulent du bien en ce moment, profitez-en pour agir. Là, la période s'y prête, tout particulièrement pour solutionner ce qui bloque. Qu'est-ce que j'ai d'autre J'ai Jupiter, le beau Jupiter, il, est, euh, il amorce cette semaine à 1 degré, un tout petit degré du signe du bélier. Tout petit de 1 degré, le premier degré du signe. Et comme il est en marche rétrograde, il va bientôt retourner, c'est le 28 octobre, on a l'occasion d'en reparler, je vais vous faire tout un roman sur le sujet, à partir du 28 octobre, il retourne en poisson, il est en marche rétrograde, on appelle ça « vue de la terre », tac, il recule parce qu'il est plus long que nous. Et pour l'instant, il est encore en bélier. Donc, mes béliers, jusqu'au 28 octobre, profitez-en, c'est le moment de trouver le juste équilibre entre ces oppositions en balance, parfois vous agace, mais en parallèle, vous avez Jupiter, la planète de l'expansion et de l'optimisation des situations, plus Mars, hein, la planète de la volonté de l'action, qui sont dans des angles heureux, qui vous veulent du bien. Donc, Évitons les, les, les confrontations orales un peu brutales, évitons l'impatience, mais on se débrouille pour avancer. En même temps, Jupiter, la chance, veut toujours du bien, ça fait toujours plaisir d'annoncer de des bonnes nouvelles, à mes béliers, à mes lions, à mes sagittaires, et également par le jeu de ce qu'on appelle les sextiles, les angles de 60 ⁇ degrés, à mes Verseaux, hein, et encore à mes gémeaux. Voilà, c'est pas mal, fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonnes choses pour vous, mes signes d'air. Qu'est-ce que j'ai d'autre J'ai Uranus. Allez, on va parler un petit peu de, de, des planètes lentes, j'ai un peu l'occasion. Uranus est à 18 degrés du taureau. Uranus, planète de la nouveauté, de la créativité, j'en parlerai tout à l'heure d'Uranus, c'est une planète très très singulière. Uranus est l'élément déclencheur. Chacun, pour certains, pour nombreux, sont ceux qui font un lien avec l'originalité, la créativité, la nouveauté, mais aussi les ruptures, l'impatience, la soudaineté, les transformations. Il y a une sorte de, de parallèle métaphore avec la notion d'électricité. C'est hasardeux comme remarque dans le contexte, mais il n'empêche que certains ont fait des liens depuis l'apparition d'Uranus et la euh, découverte, si on peut dire, de l'électricité. C'est sur le tapis en ce moment, il est au carré de Saturne, c'est peut-être pas pour rien... Allez savoir, dans tous les cas, Uranus, la planète de la nouveauté de l'originalité, est en plein milieu du taureau, et donc apporte cette énergie créative à ceux dont je n'ai point parlé jusqu'à présent, ou pas tellement, mes signes de terre. Donc période, vous le savez, créative, avec la présence d'Uranus pour mes taureaux, surtout deuxième décan. attention à l'impatience, mais dans tous les cas, les... Dynamique et dans lesquelles vous êtes sont dans une bonne, un bon état d'esprit. Excellent pour le coup, sans discussion, pour mes vierges, mes capricornes, mes poissons et mes cancers. Il vous soutient plein pot et il sera encore plus puissant lorsqu'il reprendra sa marche directe dans quelques temps. Nous y reviendrons. Neptune, l'inspiration, l'intuition, pour parler de mes petits scorpions. Mes petits scorpions qui, bientôt, de bonnes nouvelles arrivent, rassurez-vous, ça va être votre tour. Comme ça, j'aurais pu les petites remarques. Il n'y a rien pour moi, toujours les mêmes. Bref, Neptune, l'intuition, le feeling, l'inconscient collectif, veut du bien à mes poissons, bien sûr, sachez-vous que, que ça se passe, à mes cancers, à mes scorpions, vous êtes beaucoup de meilleurs feeling en ce moment, il est plus fin tout simplement, mais également à mes taureaux et mes capricornes. Fiez-vous à votre instinct, mes deux signes de terre, ce n'est pas toujours la notion sur laquelle vous reposez de manière prioritaire, et pourtant, que vous soyez extrêmement pratique, hein, mes, mes taureaux, mes vierges, mes capricornes, c'est formidable, on compte sur vous pour être euh, opérationnel dans tout ce que vous touchez, pragmatique et pratique, mais une petite influence de Neptune fait toujours du bien parce que ça ouvre le champ de conscience, ça permet de voir au-delà euh, euh, du mécanisme de saint Thomas qui ne croit, que ce qu'il voit ou ce qu'il touche, Neptune donne cette, cette imprégnabilité émotionnelle. Donc, encore une fois, finalement, les gagnants, avec Neptune, cette inspiration intuitive, peut-être cette lucidité aussi, hein, si on reste bien pratique, pour mes taureaux, mes capricornes, mes poissons, mes cancers, mes scorpions, et vous, mes vierges, qui avez Neptune en opposition, polarisez pas sur le truc, parce que vous, qui êtes, en général, mes vierges, extrêmement, encore une fois, pratico-pratique et lucide, et analyste, dans l'âme, le fait d'avoir Neptune en opposition peut créer une très légère zone de flou concernant les informations qui nous sont transmises. Donc peut-être que le temps de réponse avant de nous décider, de prendre des décisions, doit être très légèrement plus lent avant de nous emballer. Voilà, on prend le temps de décortiquer ce qu'ont en tête les interlocuteurs, être sûr qu'il n'y a pas d'enjeu caché, sûr qu'on ne se... on va pas trop vite en besogne, et puis on garde bien les pieds sur Terre, et puis on va me gérer ce Neptune avec une finesse toute particulière, je ne m'inquiète pas plus que ça. Autre gros morceau qui arrive, mais c'est en fin de semaine, pour ça que je vous en reparlerai la semaine prochaine, il s'agit de Saturne, Saturne qui était en marche rétrograde depuis des mois, fichez la peste, c'était une bonne chose Saturne en rétrograde, moi je l'aime bien quand il est rétrograde, j'aime bien parce que c'est une période de remise en question mais douce, hein. ben là il reprend sa marche directe, troisième passage. Dimanche 23 à 4 h 9 en temps sidéral, ça fait 6h du mat', dimanche 6h du mat', saturne la rigueur, les contraintes qui, re... pas, pas les contraintes qui reviennent, mais, mais une sorte de lucidité froide sur les mécanismes en présence réapparaît. On va voir ce que ça donne en, en, en, en le contextualisant, mais globalement, on, re, on, on, on redescend sur du pragmatique à partir de ce dimanche 23, je vous ferai tout un lélu cette semaine prochaine là-dessus. Et puis je vais terminer cet horoscope une petite notion technique, comme j'aime bien les faire. Cette petite notion technique aujourd'hui, euh, je vais parler des... des... Ah, c'est un, un peu hasardeux comme terminologie, mais, mais voilà. Les planètes de réalisation extérieure et les planètes de réalisation intérieure. J'y vais à petits pas parce que ce ne sont que des hypothèses. J'ai cru constater au fil des années des observations de centaines de milliers de thèmes que lorsqu'on... On essaie de, de, de calibrer le potentiel de réalisation sur le plan vie sociale extérieure de quelqu'un, on va s'appuyer sur plusieurs planètes qui on va avoir plus Comment dire de portée. Hein. On va s'intéresser à la condition solaire, qui va nous indiquer quel est le cap vers lequel on tend en toute conscience et lucidité. On va se concentrer sur Mars. Moi, je suis féru de Mars, c'est mon truc. marche je regarde tout de suite Mars dans un thème, tout de suite. Je suis obsédé de Mars, même, un peu excessif parfois, parce que ça me permet de calibrer si Mars est puissant, si la personne qui dispose d'un bel outil martien dans le, dans le panel de son, de son thème, en fait, dans l'orchestration de ses possibilités, va avoir l'aptitude à retrouver toujours la même histoire, et à trouver des solutions à tout, sans se dire, oh, je laisse tomber, c'est compliqué, je lâche prise, j'abandonne, etc. Un Mars puissant, on se relève le lendemain et on repart. Donc, hyper important, Mars. Et puis, je regarde Jupiter. Jupiter qui est au-delà de la planète de la chance, c'est la planète de la de l'optimisation, mais c'est aussi la planète de l'expansion, de la confiance, des règles, du positif. Et donc, lorsque dans un, dans un profil, je vois euh, Soleil valorisé, Mars valorisé, Jupiter valorisé, j'ai très peu de doutes sur les aptitudes à la réalisation sur un plan extérieur social de qui que ce soit. Après, il y a toujours le contexte qui intervient, bien évidemment, mais au moins les indices planétaires sont extrêmement consolidants. Et de la même façon, et c'est très certainement ce qui nous intéresse le plus, Calibrer la, le, le, le, le potentiel de perméabilité affective, émotionnelle, d'empathie, de douceur, de bonté, de gentillesse, de fluidité, je regarde trois planètes. Je regarde la Lune, bien évidemment. Est-ce qu'on est en harmonie avec ses émotions pour être ouvert, à, à partager, à être dans le, la recherche de promiscuité, d'empathie, de fluidité, de proximité avec les autres, en confiance, la Lune est-ce que l'on est ensuite avec Vénus dans le, le, la disposition qui consiste à arrondir les angles, être dans l'affection, être dans la bienveillance, être dans la gentillesse relationnelle Vénus est important. Plus Vénus est puissant, plus on a besoin d'être aimé. Et si on a besoin d'être aimé, ben on, on, on crée les conditions pour être aimable, tout simplement. C'est un besoin à combler. Et puis enfin, j'ai Neptune qui est la planète de l'inspiration, de du feeling, du ressenti, de... de, de de l'inconscient collectif, mais aussi individuel, qui nous permet de sentir. Quand, on rentre, quand Neptune est très puissant dans un thème, on rentre dans une pièce, il y a dix personnes, on va sentir tout de suite qui est bien disposé, qui l'est pas, on sent les courants de pensée, une sorte d'intuition fine, Neptune c'est très important pour ça. Et puis je vous garderai pour une autre fois les influences de Mercure et d'Uranus, qui sont des, des aspects singuliers, j'ai du mal à les classer dans les deux catégories, Peut-être Mercure, je le placerai plus parce que c'est une planète quand même sèche. Uranus aussi dans les planètes de prise et de la réalité. Mercure est un fluidifiant extraordinaire. Uranus, j'ai plus de mal parce que son côté rebelle peut être assez compliqué à gérer. Uranus est la planète des transformations, de la soudaineté, de la nouveauté. Et, et il s'oppose paradoxalement avec Saturne qui comme on le sait Saturne c'est euh, le temps ne respecte rien de ce qui est fait sans lui. Donc cette dualité qui d'ailleurs se perd dans le signe du Verseau naturel est une vraie source de questionnement et d'interrogation permanent en fait parce que j'ai deux planètes en présence qui ont des fonctionnements euh, très très très différent, c'est ce qui fait le, le, le, le sel de l'analyse en fait c'est de comprendre toutes ces finesses, voilà c'était un petit horoscope comme j'aime les faire je vous préparer la nouvelle lune euh, et puis je vous prépare plein de vidéos, les annuels sont en route, ça arrive, merci beaucoup